Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Cette année, les développeurs se retrouvent sur la dernière ligne droite vers la finalisation du système Stanton. Pour ce faire, ils doivent réussir une tâche qu'ils n'avaient pas encore accomplie, passer du stade de concept jusqu'à la release des trois lunes de Microtech en seulement trois mois. Ce qui leur permettra ensuite de passer sur le système Pierrot. Le temps de création d'une planète n'a cessé de diminuer depuis l'implémentation de la toute première lune. Mais l'ajout des nouvelles lunes de Microtech reste un challenge car deux d'entre elles possèdent un biome qui ne peut pas réutiliser les assets déjà existants. Elles possèdent des océans de très grande surface, l'un gelé, l'autre non, et qui demandent de repousser les limites de ce qui a déjà été fait à l'heure actuelle. Avant de commencer à modéliser quoi que ce soit, les développeurs se réunissent avec les équipes du lore pour établir les règles spécifiques propres à chaque lune. Ce qui permet aussi de définir si des zones spéciales doivent être créées ou non. Lors de ce processus, il est très important de créer les règles de base de ce qui est une lune, car les développeurs ne souhaitent pas se réinventer chaque fois qu'un nouveau corps céleste est ajouté. Le moment venu, les artistes puissent dans un bassin de géologie et de technologie déjà créées pour la planète Tech V4, puis ils laissent exprimer leur créativité à partir de cette base. Très tôt dans cette phase, Chris Roberts validera ou non la direction prise par les artistes. La planète V4 permet d'ailleurs d'avoir un résultat probant très tôt dans le processus, permettant d'avoir une bonne idée du rendu final. À ce stade, les développeurs sont plutôt confiants sur leur capacité à délivrer les lunes dans le temps imparti. Vous êtes déjà peut-être au courant, le Cutlass Red va faire son arrivée sur le PU, mais il ne vient pas seul, puisqu'il est accompagné de la toute première version des lits médicaux, offrant une alternative à ce qui existait pour l'instant dans le jeu. Cela permettra aux joueurs de rester plus facilement en groupe et de secourir d'autres joueurs. Plutôt que d'avoir les portes latérales habituelles du cutlass, le Ren possède un sas sécurisé, permettant d'assurer un meilleur environnement aux patients. Pour être plus facilement reconnaissable et éviter d'être abattu à vue, le Ren possède toute une batterie de gyrophares permettant de le reconnaître et de le localiser. Pour vous soigner à l'intérieur du raid, il vous suffira de vous allonger à l'intérieur de l'un des deux lits, d'interagir avec le moniteur et d'appuyer sur Treat Injuries ce qui activera un scanner parcourant votre corps et vous soignant par la même occasion. De la même façon, c'est à cet endroit que vous pourrez choisir le lit comme point de réapparition, ce qui changera complètement la façon de jouer à Star Citizen. Car si vous possédez un raid, là où un de vos amis qui mourait pouvait mettre jusqu'à une demi-heure pour revenir, désormais il se retrouvera immédiatement à vos côtés. Une fois votre point de réapparition sélectionné, une petite lumière verte clignotera pour vous signifier que cela est validé.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 Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles